Merci, Esprit. Merci, Seigneur. C'est vraiment un peu de La et des hommes Saint-Esprit. Parle, Parle, Parle, Seigneur. C'est un esprit, un esprit à couche, esprit à pour ta présence. Et merci aussi Dieu tout puissant pour la première partie au nom de Jésus. Nous rendons grâce à ton grand enterre notre Dieu. Je remercie parce que tu nous as donné le souffle, la force, la paix et l'opportunité, surtout d'être dans ta présence. Père, ces moment, nous voulons écouter tes conseils. Les conseils qui restaurent, qui transforment et qui bénissent. Les conseils Seigneur qui nous montrent le chemin à suivre. Mm -hmm. David a dit que ta parole soit une lampe sur mes pieds. Mm -hmm. Seigneur, laisse que cette parole puisse éclairer Seigneur notre chemin. Mm -hmm. Mm -hmm. Afin que, Seigneur, nous puissions marcher dignes, Seigneur, de ta volonté. Utilise puissamment l'instrument que tu qu as choisi en ces jours. Qu'il soit une bénédiction pour cette église, pour chacun de nous. Seigneur, au nom de Jésus, je te reviens. Que ta volonté soit faite dans ces possibles. Nous avons ainsi prié, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous disons Amen. Amen. Nous applaudons pour la vie. Nous sommes de beaucoup pour accueillir l'homme de Dieu. Je rappelle notre pasteur Aimé Foundou Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Que Amen. Amen. Amen. Dieu nous bénisse. Je nous prenons place au nom de Jésus. Je bénis le Seigneur pour ta présence en ce lieu. Je crois que ce jour est un jour merveilleux. Le Seigneur a donné à toi et moi ce jour. Et nous aussi, en retour, nous nous sommes souvenus de ce Dieu-là dans son amour. Au lieu d'aller vaquer à d'autres occupations, au lieu aussi de rester à la maison, au présence nous nous sommes approchés de ce Dieu puisque nous sommes reconnaissants de la grâce qu'il nous a accordée. Nous sommes reconnaissants de la grâce qu'il nous a accordé. Nous n'avons pas autre chose à lui donner C'est pourquoi nous sommes venus lui donner ce temps afin de le louer Et également lui donner nos cœurs mm -hmm. Pour que ce Dieu-là nous dise ce que lui il a préparé pour nous en cet après-midi Vous savez, le bien-aimé dans le Seigneur Dans le monde dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui nous avons plusieurs religions mais étude il a trois religions où et ont dominer la planète terre et je fais l'étude de trois religions qui dominent sur la planète terre Le judaïsme Le judaïsme christianisme Le christianisme islamique et l'islam alléluia trois religions dans ces trois religions livre sacré nous avons des livres sacrés ce que nous avons choisi comme la base de notre foi. Alors, les juifs ont la Torah. Les chrétiens, nous avons la Bible. Et les musulmans ont le Coran. Alléluia. Amen. Amen. Amen. Amen. Alors trois livres et alors dans ces trois livres la il vraiment approfondir il y a des il y a tous les trois livres oyo je suis allé dans la profondeur de l'étude de ces trois livres mais et l'homme camu sakinga mais la chose qui m'a étonné na monique peut-être j'ai vu que peut-être ba toizan a problème que les gens ont des problèmes puisque puisque bazav vraiment quoi enseigner livre Parce que les gens ne sont pas en train d'enseigner ce que leur livre sacré est en train de dire. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu as l'air C'est ça très important. C'est très dit. important. Alors, sont-ce qui les trois religions. Si les trois, ces trois religions. Si c'était réellement basé sur les écritures que nous sommes en train de dire Le monde allait être uni Le monde allait être dans la tranquillité Le monde allait être dans la, tranquillité. Le monde allait être dans la paix Alors alors plusieurs personnes autorité à monde, Les autorités du monde Ils ont profité pour s'acquérir de ces livres Enseigner les gens par rapport à leurs propres intérêts Pour leur règne Pour leur domination Mais pas dans la pensée des saintes écritures Koran, Lorsque je lis le Coran, dans le Sourat 3, 3, nous nous avons les chapitres. Mais bon, eux, ils ont les sourates. Dans les surates 3, le Coran dira. Nous dit qu'il y a deux livres sacrés. Dieu a laissé deux livres sacrés. Pour quoi conduire peuple n'ayez? Pour conduire leur peuple. Dans quelle planète terre? Dans la planète terre. Le Coran. Dans le Coran. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Les trois livres qu'il a cités. Le Coran dans laquelle cité? Le Coran n'est pas dedans. Attani. Le Torah. Où est ça? Livre sacré à, juive, il, a, Ancien testament", à il a cité la Torah qui est un livre sacré pour les juifs ou encore l'ancien testament dans son intégralité pour nous les chrétiens. Et il a parlé également de l'évangile. Alléluia. Amen. Il a dit il y a de ces deux livres ce qui que tout musulman à comprendre, qui puisse comprendre que, Lola, que le Dieu du ciel, ma divinité naïe, dans sa divinité, livre, balai, il a donné simplement deux livres. Torah, le Torah évangile et l'évangile donc tant zone évangile lorsqu'il parle de l'évangile les quatre évangiles il souligne les quatre évangiles est-ce que vous avez est-ce que très important dans est, est important que je vous parle de cette introduction alors y a coran encore dans le coran il n'a pas parlé de lui il n'a pas cité que c'est le livre que c'est le livre que dieu a laissé Torah, Torah, na Evangile. Il a dit que Dieu a simplement laissé la, la, la, la, la Torah et l'évangile. et si vous allez dans leurs enseignements, et si, dans leur enseignement, et si vous allez dans la profondeur des Écritures, vous verrez que Jésus a été cité plusieurs fois dans le, dans le Coran. a cité deux fois. Et Mahomet a été cité deux fois. Alléluia Amen. Et dans le Coran On n'a pas cité le nom d'une femme Et on a cité que le nom d'une seule femme Marie, Marie la mère de Jésus Et on reconnaît Que Jésus Christ Qu'il n'est pas venu comme tout autre homme Qu'il est né d'une femme vierge Et leur volonté est divin Selon la volonté divine. C'est écrit dans le Coran. Alléluia. Amen. Est-ce que tu t'as allié? Est-ce que nous sommes? Donc nous sommes dans l'enseignement où est la cate. Et nous voyons que l'enseignement qui est dedans. Jésus naît à au terme principal que Jésus est l'auteur principal. On a mentionné tous les miracles qui sont dans l'évangile que Jésus Mais a fait. Mais en ce qui concerne Mahomet, on n'a pas cité un seul miracle. Est-ce que vous me suivez correctement? Le problème vient d'où? enseigner euh, de, de ceux qui ont eu enseigné le livre. Ils ont pris l'auteur. histoire à beaucoup. Il, qui est dans l'histoire du livre. Ils l'ont caché. On a à Et pour l'intérêt des hommes. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on a peu de temps qui nous en partie. Ce qui est très important. C'est très important. Que nous puissions comprendre ces choses. La Bible que nous lisons. Et le Coran que le musulman lise. Et la Torah que les Juifs lisent. L'acteur principal. C'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus de Nazareth. Amen. Quelque part. Et quelque part. Qu a courant, seulement dans le cours, Un bonjour. Un bonjour, on dira. que soit que est visité. Jésus allait, euh, euh, va visiter ses amis là il était petit il leur a trouvé en train de jouer avec des jouets isolé lui il s'est assis seul isolé il s'est approché pour prendre celui de son ami et son ami refusera ils ont vu que Jésus leur a laissé tranquille il a pris une position il a commencé à rassembler le sang il a commencé à rassembler et ils se sont étonnés de comment il a fait de la boue avec il a fait la forme d'un oiseau et lorsqu'il souffle sur ce sang alléluia. alléluia ils ont vu jésus avec un oiseau le, donc le sable là est devenu un oiseau. Et Jésus s'est mis à jouer avec un oiseau oh, qui est vivant. Mais papa joué. Et eux jouent avec un oh, oiseau Qui est une statue. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et dans le coup, mes bases cité Macambo. Qu'on parle de ces choses. Alors Macambo, ceux qui m'ont cité, qu'on a quatre évangiles à bistro. Ces choses aussi, on faisait mention de ça dans notre évangile. On allait interpréter, on a force peine, énergie. On allait interpréter ça avec afin force que et toute énergie. Afin que nous puissions témoigner. Que témoigne, Jésus est Dieu. Pour que nous puissions témoigner. La même formule aux hommes à saler la qui mût. La même formule que Dieu a utilisée pour créer l'homme. Na kachapora a dit que Jésus à Salim Et dans le Coran on dira que Jésus s'est euh, servi du sable et ce sable l'est devenu un oiseau. Les Bien aimé dans le Seigneur N'a quatre enseignements la bistot Dimanche passé Dans notre enseignement du dimanche passé Quel n'a principal Notre thème principal là l'unité dans l'église Je parlais de l'unité dans l'église Alléluia Amen. Dans sous et dans le sous-thème que j'ai eu en C'était sous forme d'une question C'est quoi l'unité selon la Bible C'est quoi l'unité selon la Bible On a donné l'explication Il y a unité selon vision en Zambé. de l'unité selon la vision de Dieu. Ouais. L'unité unité Que Dieu veut que nous, Église, nous puissions avoir C'est de la manière dont nous nous sommes donc, réunis donc, Que nous puissions devenir une seule dans de, la la personne. de Amashia, Dans la vision de la prière sacerdotale de Yeshua Mashiach, dans, dans Jean 17 Verset 12 à 11 dans le verset 10 à 11 Jean 17, Jean 17 Verset 20 à 23 Le verset 20 à 23 Alléluia Alléluia, Amen. Alléluia. Amen. Donc, Bible, les hommes mafito, la Bible nous conduit na union, Dans l'union Dans l'unité Nous avons eu à aborder des choses qui sont très importantes Les personnes peuvent être ensemble tu peux les séparer demain Alléluia. Amen. Tu peux les rassembler aujourd'hui Et demain tu peux les séparer mais sauf que on ici. Mais si tu rassembles. Alléluia. Au salime mélange. Mais que tu fais un mélange Et l'onno sont tout au yo mélangé. Toute chose que toi tu as eu à mélanger. Et au sa nature n'ango principale. Ces choses perdent leur nature principale. Alors pour nous car la moi comme il passe. Et pour que tu puisses les diviser, ce la bien. Ce nous, nous avons pris l'exemple du pain. La farine, non il y a Du sel. Il y a aussi de la levure. Il y a de l'eau. Mais lorsque cela est introduit dans le pain, lorsqu'il ne sortira pas, on ne retrouvera plus la farine. On ne verra plus le sel. On, on le ne verra plus la levure. On ne verra plus l'eau. On ne verra plus l'eau. Chose perdra sa nature, et cela nous donnera un autre produit et ce qu'on appelle le pain. Église, Église dans les seigneurs. C'est pourquoi je dis à l'église du Seigneur lorsque nous sommes en dehors de Jésus, toute personne personne vient avec son éducation. Nous manière de vivre vivre personne vient avec sa nature, sa façon de vivre. Mais de Dieu. Mais lorsque nous venons dans l'église de Dieu. Cela demande que notre nature aime, que ça disparaisse. à Christ. Afin d'adopter la nature de Dieu. Pour l'intérêt de l'église de Dieu. Pour l'intérêt de l'église de Dieu. Que moi je disparaisse. Que nature mon orgueil meurt Que mon humanité meurt Que je devienne utile Pour l'église de Dieu J'aimerais nous dire ceci L'église Vient du mot grec Ecclesia Cela veut dire Cela veut dire l'ensemble Ce que l'on unit Alléluia l'église ce n'est pas la maison de Dieu alléluia qu'un la maison de Dieu c'était le temple dans l'ancienne alliance dans l'ancienne alliance qu'un temple on avait dédié à Dieu le temple alliance, mais dans la nouvelle alliance envoyé lorsque christ est venu a dit, il a dit je ne construirai plus un temple mais je vais constituer l'église alléluia amen il fallait bâtir l'église Jésus est venu bâtir lui-même l'église Ce qui veut dire son unité à lui C'est que lui, il va réunir plusieurs nations Toutes les tribus Toutes les langues Que cela devienne un Que nous adoptons sa nature Pour que nous puissions avoir accès au royaume des cieux La puissance de l'unité l'église la puissance de l'unité dans l'église deuxième sous thème là c'est le deuxième sous thème on ne pourra pas le finir le jour viendra où j'aurai encore la parole je continuerai toujours sur ce troisième L'importance de l'unité dans l'église. Le troisième, c'est l'importance de l'unité dans l'église. Quatrième, Et tout le ah. reste, nous gardons. Nous pouvons acclamer. J'aimerais que toute personne aille sa Nous voulons lire la parole de Dieu. J'aimerais que tu lis cette parole avec l'esprit de Dieu en toi. le y a nous lisons dans Genèse, Genèse, pardon. Genèse. Chapitre 11, le chapitre 11. Verset 1 jusqu'à 8 dit quoi le matin mm. du en Je lis la parole du Seigneur. Amen. Toute la terre avait une seule langue et le même mot. Comme ils étaient partis de l'Orient Nous levons nous lisons la parole du Seigneur. Genèse 11, je lis la parole du Seigneur. Amen. La terre avait une seule langue les mêmes mots. Mm. Quand ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays de Sichéna, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un l'autre, « Allons, faisons les briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le butume leur servit de ciment. » Ils dirent encore, « Allons, baptisons-nous une ville et une tour dont les sommets touchent au ciel, et faisons-nous un, un an afin que nous ne, so nous ne soyons pas dispersés sur la, sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit Voici, ils forment un seul peuple, ils, ils ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêchera de faire tout ce qu'ils auront qu auraient projeté. Allons, descendant à la descendant là, confondant leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue, les uns des, la langue des uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre. Il se sert de bâtir la ville. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Amen. Nous reprenons place au nom de Jésus. La puissance de l'unité dans l'église. La puissance de l'unité dans l'église. L'importance de l'unité dans l'église. L'importance de l'unité dans l'église. Alléluia. Amen. Amen. Comment c'est très important si, si nous sommes là, nous écrivons, nous écrivons, écrire, c'est très important. C'est ça, notre thème. L Unité, l'unité, bon l'unité, et très important, c'est très important. Non seulement à l'église, non seulement dans l'église, la famille, dans la famille, la couple, dans le couple, dans le monde, est très est là et très important, c'est là, est très important. Et si capa, tu là où les hommes sont unis puissance Là se trouve la puissance. Est-ce que nous Amen. sommes là? La Bible nous dira ceci. Les hommes se sont multipliés sur la terre. Le monde était rempli des hommes. Et parmi eux, les leaders de l'opinion Initiative. Ils, ont, ils ont eu l'idée. Ils ont eu la pensée. Donc, euh, vu que nous sommes devenus plusieurs. Et quoi que ça Il peut arriver que nous puissions nous disperser. Alors, et nous Alors, qu'est-ce que nous pouvons mettre en place? On Pour que nous ne puissions pas nous disperser. De contrôler peuple Afin de contrôler tout ce peuple. Ils ont eu l'idée. Que d'aller. Tout ça là-bas bric. Que nous puissions faire des briques. Alléluia. Pour conserver des morceaux pierre. Ce qui va nous servir comme des pierres. Alors peuple, où les Alors tout ce peuple. Dans le moyen-orient. Du moyen-orient. ça là Et qui sont allés faire ces briques. Alléluia. J'aimerais que nous puissions suivre cela et très important. Lorsque eux, ils sont allés faire ces briques, eux dans leur pensée. Il faut que nous puissions construire une maison. Que cette maison puisse être élevée et toucher le ciel. Afin que la combo. Afin que dans le monde nous puissions obtenir un, avoir un nom. Est-ce que vous oui. nous suivez alors la même pensée. Alors tout ce peuple avec une même pensée. La Bible dirait qu'ils parlaient une seule langue. Alléluia. Alléluia. Ils ont commencé à faire des briques. pour la brique? Pour faire des briques. Et signale que n'ont pas de temps. Cela a demandé qu'ils aient eu le temps. Pourquoi? Pourquoi? A Parce qu'ils avaient la vision. Parce qu'ils avaient la vision. De bâtir une De bâtir une maison haut. Alors, tant que vous avez la vision de bâtir une maison haut. Et lorsque tu as la vision de bâtir une maison haut. Ça, très important, très Il est important que nous puissions prendre connaissance de cette Et chose. La première. C'est que a a pour se préparer. Ils ont eu le temps de ah! se préparer. Est-ce que vous me suivez bien? Et C'est très important. Cela est, est très important de ça là. Parce qu'il savait que la chose que nous voulons et faire. Que cela allait être grand. Il a monde ça la combo C'est ça qui va faire notre avenir. Alors, il faut nous dosage. Taille préparation. Alors nous devons avoir le ton de la préparation. Frère. Frère. Sœur. Et nous connaissance surtout oyoli ko ça là. Toute chose que toi tu veux faire. Sans l'ini or réussir. Si tu veux réussir. Ko sala mona le mangoté. Ne te Réussir, Yo, la, madame, écoute moi bien point de départ, le point de départ de toutes choses que toi tu veux faire si tu réussis dès le départ -ke tu dois avoir connaissance que l'arrivée l'avion s'il loupe son décollage -ke -mé -mé -ke même si tu le vois partir en haut c'est pourquoi ce peuple, oui. il voulait faire quelque chose. Et de pour y avoir pour il devait avoir l'esprit de la préparation. Frères, Frères et sœurs, ma vision, dans ta vision, prendre prendre le le prends le temps de te préparer. Tu veux te marier. se préparer. Prends le temps de te préparer. Tu vas avoir des enfants. se préparer. Prends le temps de te préparer. Tu verras que lorsque tu vas arriver tu vas avoir la facilité mais ce qui est débile. qui ah, si es tu n'étais pas préparé au milieu, on vivre ma souffrance, tu vas, vivre des regretter. tu vas regretter le projet était bon, mais, mais c'est là cela va, on va et tu vas, faire, tu vas revenir à la peuple on ce peuple a eu le temps de se préparer deuxième, la deuxième des choses ils ont commencé à tailler les briques afin que pour que les briques tous aient qu'ils aient tous le même niveau même mesure, la même mesure alléluia, alléluia. alléluia. Ah, ils facilité pour qu'ils aient la facilité de les embriquer, embriquer. est-ce que ah, suivez. Ces briques, eux ils sont à les ce n'était pas qu'un avait une place l'autre était un peu déformé tout vous avez le même niveau, à même position, la même position, afin, que ils bambou, afin de les faciliter, pour, pour lorsqu'ils vont commencer à construire, a bric, que chaque brique, qu'il ait une place bien précise, frères frère, frère et sœurs, tous les briques, lorsqu'il est à sa place, Puis qu'ils est bien taillé vu qu'il est bien taillé vu qu'il qu est bien taillé vu qu'il est bien taillé dans la place s'il si est à sa place au niveau tiers si tu prends la à la mesurette tu vas voir que cela le même niveau Cela est très important C'est très important Frères et sœurs Dans toutes choses Que toi tu veux faire Tu dois te servir de ta tête Après avoir utilisé ta tête Tu dois te servir de ton cœur Ta tête ton cœur Ils doivent avoir le même langage la même langage. Si ils ont le même le langage, ou pas, vouloir ou pas, tu vas réussir. Est-ce que besoin vous vous ça Est-ce que vous me suivez? Quand on a vu penser? Parce que je parle des pensées, des intelligences. Je parle de l'intellect. Quand je parle du cœur, Je parle de ton homme intérieur De ton âme S'il a le même langage Et ta sagesse connaissance, Et ta connaissance Sois sûr que tu C'est pourquoi les gens, rêve, le les gens disent Mon rêve c'est réaliste Ton rêve C'est que nous nous disons foi ne, ne peut pas Ne peut pas devenir une réalité si de ta, de ta tête non, et ton cœur Ils n'ont pas la cohésion est ce que vous vous rendrez malin, ceux qui montent tout, à l'obus même l'engagement monte. Il dit le même langage avec le cœur. Quelque soit si tu as besoin de venir, peu importe la situation. Le miracle est coquita. Le beau présentement est coquita. La main de Dieu va. Alléluia. Ah. Puisque Dieu sait puisque toutes chose sait tout, commence par la tête et le cœur. Les deux doivent s'entendre. Alors tant nous que ça les deux. Lorsque toi tu veux faire quelque chose, il faut chose, bien tailler. Tu dois bien tailler. Il faut calculer. Tu dois bien calculer. Tu dois bien, tu dois bien préparer. Tu dois bien faire tu vas Comme quel ça, obstacle tu vas rencontrer on pour, mesurer, pour que tu puisses savoir mesurer yosotou, les temps et les moments qu pour que tu ne travailles pas en vain ma so, vous avez la maman qui prépare le fufu pour... les mamans qui préparent le riz Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. dans sa tête Alléluia. il a déjà elle a une mesurette Alléluia. elle regarde la quantité du riz elle regarde l'eau elle regarde si c'est tout je mets ça dans le feu avec ce riz c'est et il y en a beaucoup j'ai seulement un peu de riz je risque d'avoir un riz trop cuit. Dans sa tête Dans sa tête Elle a déjà une calculette Elle est en train de comprendre ses taux Que c'est beaucoup ou peu avec la portion du riz qu'elle a Elle va prendre son eau Elle le mettra en fonction de la portion du riz qu'elle a Alléluia mais le blanc n'est pas comme ça. Lui, par contre, il doit l'avoir pesé. Il doit l'avoir pesé et se rassurer que c'est 1 kg d'eau. Il va aller avec 2 litres de litre d'eau. Il sait à peu près combien de litres d'eau pour qu'on ait 1 kg d'eau. Mais nous, nos mamans ne sont pas comme ça. Et Leur calculette est mental. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Et c'est dans l'esprit. Dans l'âme. Dans l'âme. Elle regarde maille. Elle se dit ce niveau. Eau. Eau. Avec la portion Et de riz. Simba. Ça va aller. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Et lorsqu'elle met aussi, Alléluia. elle prend aussi son sel. Elle prend, elle met dans le Elle est consciente que cette quantité de sel ne sera pas prise. Ne va pas manquer. Bien. Ça va être correct. À la Alléluia. Ah, ouais. Alléluia. Toutes choses. toutes Toute chose. Toute C'est une préparation. Avant que tout ne ah, puisse entrer. Ah, la souka À la fin. Ce riz là. Et poto poto te, ce ne sera pas trop cuit. Ce ne sera pas trop salé. Ce sera ah, bien. Ah, fait. Alléluia. Ah, ah, l'unité dans l'église frères sœur. Frère et sœurs il y a de ces choses tu ne les auras pas en prière écoute moi cela est, très important. est très important les gens pensent que, que notre bénédiction que Dieu l'a gardé au ciel non dans le ciel il n'y a pas de magasin dans le ciel il n'y a pas de banque où on garde l'argent les billets d'euros il de y a dollars Dieu nous l'a laissé sur terre. Et que la force. Ce qui fait la force. Ce qui, qui fait la paix. Ce qui, qui, qui fait la joie. Ce qui, qui fait que les gens prospèrent. Frères sœur. Frère et sœurs. Tu ne vas pas le chercher dans la prière. C'est pourquoi si tu vois ici si c'était pour ça. La prière à la chrétienne. Dans la prière des chrétiens, le chrétien pauvre en il n'allait pas avoir un chrétien pauvre. Alléluia. Ce ah, ah, oui. Si c'était pour ça, de la manière à laquelle nous avons prié. Ah non. Ah non. Nous ne, nous, nous ne pourrons pas être de ceux qui cherchent encore d'autres choses. Nous avons négligé. Ce qui emmène l'argent, nous avons négligé ce qui emmène la santé, nous avons négligé ce qui emmène la liberté, nous nous sommes focalisés sur la prière. La prière n'est pas mon important. c'est très important. Très bien. Mais écoute-moi, écoute écoute Dieu, dans ses principes, la réussite d'un homme, réussir d'un homme, homme. homme. Est ça la vie prière. ce n'est pas seulement dans la vie de prière. Yeah. Toi, reste à la maison. Je n'ai du premier Mets tes genoux par terre. Prie Dieu. Tu ne verras pas Gabriel. Hmm. Avec, avec un paquet d'argent. Il va te dire prends une okay, okay, tu, okay. tu ne le verras pas. Okay. Tu vas rester to là. On va venir pour le dans là, là. Attends, tu, tu vas aussi aller nous en rester. Alléluia. So, si tu veux de l'argent, il y a une procédure à faire. Tu dois avoir la force de okay. te réveiller. Allez chercher. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Alléluia. C'est ça très important. C'est très important. L'unité dans l'église. L'unité dans l'église. La puissance de l'unité dans l'église. La puissance de l'unité dans l'église. Si nous sommes un en Jésus, Jésus dans l'église, comme les, disciples, Comme les disciples, selon Actes des apôtres chapitre 2, verset 42 à 47, selon Actes des apôtres 2, 42 à 47, on disait qu'ils étaient tous ensemble avec une même pensée. Alléluia! Amen. Ils étaient tous ensemble avec une même pensée, avec une même idée. Ils prièrent Dieu. Mutuna na mutu. Tout le monde, il prenait ses biens, il prenait avec dans la chambre, il ne cherchait pas son mais pour la gloire, Dieu, il avait conscience qu'ils sont devenus des Ils l'intérêt de tout le monde dans l'église primitive, dans leur, unité dans leur unité, la pauvreté avait Parmi eux, il n'y avait personne qui Nous, manquait. Il n'y avait personne qui Et tous ils avaient le même niveau La pauvreté et a à Était devenue l'ennemi de cette église -là. Dans l'unité Ils étaient tous ensemble Le psaume 133 Le chapitre C'est la joie Pour des frères ensemble. Ensemble. Lorsqu'ils demeurent ensemble lorsqu ils sont ensemble C'est là que Dieu du ciel, que le Dieu a imité à cause de l'unité, à, cause à cause que Dieu à il déverse l'huile sur la tête d'Aaron à partir de la tête d'Aaron ça descend la barbe de la tête d'Aaron et de cela descend au corps d'Aaron afin que, que tous les membres bénéficier de la bénédiction de Dieu. Mais si la main est à son côté et le pied de l'autre côté, ils ne pourront pas bénéficier Alors la Bible est claire. Si nous voulons réussir, nous vivre les résultats de nous sommes obligés de hanter notre nation faire les d'adopter en nous un être une et de même comme lui le le le ben et nous aussi la dans que nous devenons aujourd'hui je viens de dire, en tant que chrétien n'est de nouveau, le sorcier de ta famille c'est pas dans ton quartier, n'est pas dans ton quartier, le sorcier de ta famille. c'est toi-même qui t'en foutes. Alléluia. Ah. Yo. Le sorcier C'est toi-même. comme Parce que tu ne Je te donne une qui fait en sorte que ta vie. Soit exaucée l amour l amour Enlève ta nature. Enlève tes sentiments. Fais simplement ce que C'est facile. Le reste est quoi compagnie Dans l'amour de Dieu. Mais si toi. Tu écoutes la parole de Dieu. Tu ne veux pas changer. Tu es devenu ensemble. Oui. Tu es devenu On te frappe, tu dis On te frappe, tu dis On te frappe, tu dis tu, tu ne vivras pas la parole de ah. Dieu. Ah. Lorsque le prédicateur te oui. lève, ah. et sœurs. Il y a de ces choses. On se prie. Je laisse ma femme à Je laisse ma chambre. Je laisse mon lit. Je prie, je me les Devant ne m'entendent pas. ne m'entendent pas. On te donne cette information mais pas le peuple de sans Le Dieu dit par ça. paroles ne va pas Que ce de de que je la, vie vive de la transformation de que je la vie vive le miracle que travers de cette parole pierre, Paul Jean, il a l'évangile que je suis né il d'un homme et une femme. Je suis né d'un homme et une femme. né il mais maintenant, lorsque nous venons à l'Église, pour vous donner cette parole, toi tu lis ton cœur. À partir de là, la puissance de Dieu qui est en nous ne pourra pas se faire voir dans l'Église. De nous le Dieu, en levant, nous en levant position nos positions, venons avec nos cœurs auprès du Seigneur. Moi aussi. Moi, aussi Moi aussi je veux. Dans mon ministère Voir des gens a. nécessiter Voir des gens Voir des gens Au travers de, de prières Que Dieu agisse dans l'Église Je suis pour, pour les hommes de Dieu hommes de Lorsque nous pleurons C'est aussi notre vie Mais lorsque ça arrive auprès de vous C'est là, là où on trouve Avec des divergences Ça nous trouve avec des problèmes cela fait en sorte que Dieu ne pousse pas agir Lui, Ça s'est renversé Sur un ciment Alléluia Amen. Sur les, les carreaux secs Mais l'huile de Dieu Toi tu n'es pas un carreau Toi tu es un produit de la terre l'huile doit la terre, doit la terre la Et la terre doit Et absorber que cela entre Que ça reste. Écoute-moi bien aimé. La Bible dira ceci. Ils étaient tous unis. Ils ont pris leur pierre, ils ont taillé. Lorsqu'ils ont taillé, lorsque c'est devenu le moment, ils ont dit non. Nous devons nous construire une très grande ville. Alléluia. La Bible dira. Ils ont commencé à construire. Tous ensemble. Basaki ensemble. Ils étaient tous ensemble. Je suis sûr. Ils étaient tous en train de chanter. Akolo. Ensemble. Et tous ensemble Ils chantaient avec la joie Parce que Ils vivaient Ils voyaient leur pensées On a commencé maintenant à envoyer la réalisation Alléluia. Alléluia Il y a plusieurs parmi nous Il y a plusieurs parmi nous C'est lorsque nous commençons un projet Lorsque je suis dans la pensée j'ai un peu peur lorsque je vois ma pensée, ma vision, vision commence à aller à s'accomplir. Oh la joie commence à se remplir de joie. Cette joie Mais que je elle cherche. Pas elle vient. J'aimerais demander à tout les J'aimerais poser la question de tout. Toutes parents, Toute parents. Toute parents. pensent Moukolo. Quand, Quand tu as pris ton premier enfant En tant que père, Lorsque tu as touché Et que tu regardais Tu as regardé le frère. Tu regardes, tu penses Il ressemble à son père Où c'est le mien Tu quittes au niveau de. front Tu commences à regarder les oreilles, oreilles C'est vraiment mes oreilles Et le père dira non c'est à moi Alléluia et le débat est devenu le débat d'aujourd'hui, parce qu'il y a un fruit, et ils l'ont travaillé ensemble, et ça s'est fait voir. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Celui qui leur a uni, Moi, non, cet enfant, a deux personnes. A uni deux personnes. Mm -hmm. Vous ne pouvez vous séparer. Mais l'enfant. Mais, mais c'est cet enfant qui va encore. Vous pouvez partir. Mais moi, non, mais cet enfant, en mais c'est cet enfant qui va en aider. Est-ce que vous Est-ce que ah, vous oui. m'entendez? Cela est très important. Ils ont, ensemble. Ils ont commencé ensemble. Ils ont commencé à construire. Ils sont arrivés au niveau de la hauteur. Je dis ceci. Pensée tout y Toute bonne pensée tout bon cadeau à tes yeux n'est pas forcément bien est-ce que vous m'entendez une personne qui veut détruire une personne il va chercher quelque chose de bien que toi tu aimes c'est ça qui va venir avec mais on appelle ça un cadeau empoisonné Mais toi tu trouves que c'est bien C'est un... beau Si tu suis ça pour saboter Si tu te suis ça parce que tu aimes Tu te graisses toi-même ta, ta fausse c'est pourquoi nous devons avoir le discernement de regarder l'intérêt de Dieu de prier Dieu dans toute chose que je veux faire que Dieu soit le dans toute invitation qu'on m'invite pour que moi j'aille que je me réjouisse pas seulement moi j'ai été invité avant que j'aille je dois faire de l'usée de la sagesse et que j'utilise le centre est-ce que je dois répondre à cette invitation d'habitation oui ou non, oui ou non. Dans alliance dans l'ancienne alliance va prophète il tous les prophètes va ça n'ensemble nions tous les hommes de Dieu s'ont fait si s'il si, y a la fête quand on parle au que la fête ils avaient peur d'aller à cette parce qu'ils savaient à cause de la prédication là-bas à cause de leur prédication à cause de leur enseignement devant la politiciens devant les politiciens il y a génération de leur génération les rois de ce temps-là il y avait toujours des problèmes Alors les, les Ils avaient l'habitude. Quand vous comme une ambiance à Lorsque la fête commence à battre son plat, et, et toutes les vierges devaient danser devant les autorités pour leur faire plaisir. Celle qui va mieux danser, il va lui poser la question. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi si il dit la tête d'Elysée On va couper la tête Plusieurs hommes de Dieu Ils sont tués pendant la fête Jésus pendant la fête pendant la fête Alléluia Amen Judas Le bisou de Judas Il ne l'a jamais pour pas livrer Le jour où il est en train nous de le livrer c'est le jour où lui l'a embrassé son maître C'est pour ça vient être être. Nous devons être là ensemble C'est pourquoi nous appelons l'église L'église est au L'église nous au la sagesse De savoir comment tu dois vivre dans la société Comment tu dois dans la la facilité à courir bas. Que tu vas avoir, avoir oh, la facilité à savoir. Ma que ma cette ma personne, ma personne est une bonne personne. Qu'est-ce qu'on a kendo bien à Cette fête je dois aller où? Nous voir. on a PC confiance ou bien à PC. Cette confiance. personne je dois lui faire confiance ou pas? C'est très important. Cela est là très important. Alléluia. Bato bazo qui récapitule ça qui maland. Les personnes qui ont eu la pensée se sont dit c'était bien. Mais Zame. Mais Dieu. Loco Lazala qui faire par la Katia. Parce que Dieu n'était pas inclus dans leurs pensées. Amen. problème Amen. pour Cela était un problème pour eux. Je m'en vais euh, acheminer J'aimerais toucher un point très important Qui est la clé Alléluia Ils oh. sécurité Cela est une ceinture de sécurité. pour sécuriser Pour sécuriser ta vie Pour sécuriser ton mariage tes projets tes affaires Écoute-moi C'est frère. Frère. frère le verset 6 Le verset 6 Dans avec verset 6 il y a même chapitre de l'Oté de le livre de Gautanga, Genèse 11. Genèse 11, 6, je lis la parole du Seigneur. Mm. Et l'Éternel dit, mm. voici, ils forment un seul peuple mm. et ont tous un, euh, une même langue. Et c'est là qu'ils qu ont entrepris maintenant, rien ne les empêchera de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Alléluia Amen. Regarde Dieu dit Ils se sont réunis Ils se sont réunis Ils forment maintenant un seul peuple Ils parlent la même langue Et Dieu dit ceci C'est difficile Moutou a arrêté projet D'arrêter da, leur projet Alléluia, Alléluia. Alléluia. Dieu qui est Dieu Dieu qui est Dieu On a résolu pour la raison des personnes la qui sont réunies. Avec la même vision. La même passé, avec la même pensée. Dit, Dieu est descendu. Non, dit, pardon, Dieu a pensé. Quelles sont ces pensées qu'ils ont. Une. Je ne me plais pas de ça. Mais, dit, Mais lorsque Dieu leur a parlé. Dieu a regardé comment ils étaient unis. Dit, comment ils parlaient la même langue. Dieu a dit. Dieu, a dit Dieu dira au Saint-Esprit. Ah. En tout cas, ils ont passé. C'est compliqué. Pour qu on vision. Pour qu'on arrête leur vision. Ils ont la vision. Combo Qui fera euh, de construire une maison qui fera leur nom. Mais moi, je ne me plais pas de cette maison. Vous aussi, vous ne vous, vous plaisez. pas. Mais Mais si je regarde pour partir. Mais la manière à laquelle ils sont unis, une personne ne pourra pas. Est-ce que vous le regardez N'est-ce pas vous le balangez beaucoup ah, De la manière avec laquelle il parle, nous sommes blancs. Ah non ah, ok, Ne saura pas. Frère. Frère. Sœur. Soi magie. Prends la magie. Peça y lit pas. Donne lui pas. Azon qui se farine. Qui te le remet à. Allons ah, la maison à magie Que l'eau devienne eau. Abimisa ah, mou. Qui sort le sel Alléluia. Abimisa, vous avez le côté déjà la nuit Qui sort ah, la levure Aucun. Ah, ok, ne pourra pas. Ah, Est-ce que vous allez Est-ce me suivez Dieu, Dieu Dieu que toi tu restes Il a regardé Il a dit Le niveau de l'unité La manière avec laquelle ils sont même mis, langage, avec le même langage alors, pour détruire Pour détruire les langues, Pour détruire leur vision passe C'est compliqué Frère, Frère Tu veux réussir Tu veux réussir Tu réussir accompagnons dans un ministère, le, le compagnon de ton ministère, associé devez, à, ton associé, vous avez la même vision. Vous devez avoir la même vision, avoir le même langage. C'est là. Là. Là. Là. Là. là, vouloir ou pas, même si le diable est plus que, que diable, il ne va pas. L église. L église. L Église, Jésus dira porte à séjour de mort. les portes de séjour de mort ne prévendront pas sur l'église. Il n'y pas la place dans l'église. Et lorsque Jésus dira cela a dans l'église, dans l'unité, ce, ce qui est uni, qui est une, si, si, une église, si nous Église, nous restons dans l'unité, si soyons sûrs que la, que, la que la maladie ne sera pas un problème soyons sûrs que les problèmes n'aura pas de place de soyons sûrs que blocages pas de place Soyez lui-même bah, soit en danger de mort. Tout le monde est à la porte. Bah, lorsque moi j'entre, eux ils seront mal à l'aise. Alléluia. Amen. Diable. On a des problèmes sérieux. Il aura des problèmes sérieux. Diable. Le diable. Bah, démon. Les démons. Bah, on a des problèmes problème. sérieux. Problème. Ils auront des problèmes. Problèmes. Le problème. Ils ont donc commis problème pour n'ailleurs. Ils ont commis problème. Ici, c'est Là où toi tu es. Ici, c'est chaos, Ali. Là où toi tu es. Lui, il est devenu mal à l'aise. Alléluia. Tu vois une personne qui a des chaussures. Tu vois une personne qui a des chaussures. une petite pierre. Toi, une grande fille. Toi, une grande fille. La cette petite pierre Il te mettra mal à l'aise. Tu vois que tu aies une démarche correcte. Tu vas commencer à aller sur le côté. Pourquoi? À cause d'un petit caillou. Si toi Nanga et moi, nous nous rassemblons, nous devenons unis. Soyez sûr, soyons sûrs. Sûr, soyons sûrs. Soyez sûrs. Soyons sûrs. Le diable. Le diable va sentir que tu es commis kakaponaï. Il va sentir que nous, nous devenons un disposant pour nous. Vous ne voyez pas. Si nous nous entrons par la porte, la porte, si lui était ici, il va chercher une sortie de secours. La porte, ici aussi, on a bien fait la Et il va finir Donc par nous poser Alléluia. Mais Et on va, va le croiser Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Mais la chose qui est importante, que nous soyons unis, unis. le Dieu Avec qui est Dieu, il s'est dit la pensée du vent. On n'arrivera pas à les détruire. Pourquoi Parce qu'ils sont unis. Et maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire Et l'arme que le diable utilise. Pour pose. que toi, tu vives, ne vives pas la vie. La Dieu. Dieu. dit ceci. Si tu lis dans la Bible en bas, il a dit au pluriel, il a dit descendant, Alléluia. Il, a dit, il, a dit, il a dit descendant, il a dit, il a dit descendant, il a dit descendant, il a dit Na Comme il avait fait dans le jardin d d quand il a voulu créer l'homme à notre image, non, notre image. Amen. Il a dit pas le lui, mais de toi. Mais nous, frères. frères, frères, frères et ça il y a des. choses. Dans la vie dans la vie, Toi-même Tu ne peux pas Tu as besoin d'une personne Maintenant si toi tu ne comprends pas Mais comment je veux me dire Dans la vie Je ne peux pas c'est pour ça, église. Exact, très il est très important exact. que nous soyons frère, unis, frères et sœurs, dans nos couples, c'est très, très important, exact. si nous voulons réussir, exact. que nous soyons unis, aujourd'hui, si tu n'as pas besoin exact. de moi, exact. tu auras besoin de moi, toi-même, tu n'arriveras pas, est-ce que nous sommes ici, est-ce que nous exact. sommes ici, exact. frère, toi qui es marié, exact. tu dois savoir si tu le veuilles ou pas, exact. Tu auras besoin de ta femme. aussi que o tu ne pas pas Tu auras besoin de ton toi. Es C'est pourquoi ensemble. nous devons marcher ensemble. Que nous soyons unis. Je vais finir. Je vais finir. Dieu descend. Qu'est-ce qu qu'il a fait Pour qu'ils puissent enlever leur vision. La langue. La langue. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Il, il, il a utilisé juste le système de la langue, le Dieu de multisystème. Toute personne avait sa langue Les gens qui étaient unis L'unité Dieu ne peut pas l'unir Il a juste mis la langue dans leur langue Toute personne Il commence à s'exprimer dans sa langue Là-bas une personne chante Yesu Azali Awa L'autre est en train de dire Jésus tu es où est L'autre dit Jésus moi je suis venu te chercher Chacun d'entre eux Avec sa langue propre Avec sa vision en Frères et sœurs Dans le couple si vous êtes deux Si vous n'êtes si pas encore en dans, dans vos projets dans vos projets dans vos affaires sûr, Soyez sûr Soyez sûr vous deux L'autre monde L'autre temps L'autre part L'autre temps Vous allez commencer à tourner en Soki Si vous voulez réussir Vous devez arriver au de la niveau De parler le même langue dans, dans votre couple Alléluia toi to sois le défenseur de ton mari, la femme le défenseur so de sa femme son... corps... et c'est là que but vous allez faire un but couple parfait. Un Mais, parfait. Mais si vous laissez. Le, Le bruit de l'extérieur, faire marcher votre couple, frère, frère vous allez vous diviser. Le diable les stratégies. Il a compris Il a cette la pour les personnes en qui sont S'ils sont, sont en c'est là, là que Dieu a C'est là que Dieu les ah a C'est là que moi je les Dieu a pensé. Il a dit que de la même manière que Dieu a utilisé avec la tour de Babel. Il a dit que est venu avec dans l'église pour que nous puissions manquer la bénédiction il ne veut pas que nous parlons le même langage il ne veut, veut pas que nous soyons à la il veut pas que nous ayons euh, que nous soyons une seule personne frère, frère sœur, tu dois savoir à ce que la personne qui emmène le message à la vie si tu crois que cette personne ne t'aime tu m'écoutes, il va te faire haïr d'une personne comment vous vous disiez mon, mon proche. Oui, il a proche lui c'est ton proche mais en faisant ça il a enlevé la en, main de la divinité de Dieu a, protection tu es maintenant sans protection vous tu es devenu maintenant sans protection là, maintenant le jour où il va t'arriver quelque y chose cette personne là va, y va y partir cette y personne y va se moquer que pourquoi je viens de te dire si tu aimes ton frère Frère, si, ah. tu aimes soeur, si tu aimes la soeur, ne l'emmène de... pas le message à des mamans qui va blesser son cœur. Aïr son frère Vous, Vous m'entendez Nous sommes ici Si nous voulons la bénédiction de l'Église Si nous voulons la bénédiction de fêter, Le secret dans l'unité Le monde le sait nous que la unité. Comme ils utilisent l'unité Ils sont plus riches que les chrétiens Nous comme on est dans la distraction de nous, nous, nous, nous diviser Chacun fait sa vie Nous, nous, nous pleurons nous Les païens nous marient Nous on cherche au mariage pourquoi ils se là Parce qu'ils avaient des secrets innités. Parce connaissent ce secret. Pourquoi ils sont bénis On a un secret innité. Parce qu'ils ont construit ce secret. 35 juste Pasteur Narcis dit ça. 35. C'est très important frère. Son boning n'est pas bonnier du jour. Si vous voulez aller tous dans l'église. Ne nous de notre nature. Soyons unis. Soyons soudés. Donc ceux qui n'ont pas de couple dans la Si dans nos couples n'y pas dans la Donc avec nos enfants. Nous sommes unis. Nous sommes soudés. Nous sommes soudés. Pourquoi comme nous allons emmener ça dans l'église Je suis venu te dire ceci Un de secret de l'église. Dans le couple Tu as préparé Le père n'est J'attendrai jusqu'à ce qu'il revienne qu'on mange ah, ensemble. Même si je n'ai pas faim, je serai là pour l'accompagner. Lorsque lui, lui mange, je le vois comme mon bébé. Alléluia. Cela est très important. Est très important. Vous mesa, Lorsque vous êtes ta, ensemble, vous mangez ensemble. Ma il y a des, des communications, non, des conversations de joie. Pour les personnes qui et connaissent oh, cela, et cette personne qui sait que c'est ma femme qui va servir, elle est à côté de moi. Oh non et il va commencer à parler pourquoi maintenant tu pas faire Il va dire tous les samedis prépare-moi des repas comme ça. Et ça très Cela est très important. Cela mène limité dans mon mariage. Je vais finir en disant ceci Frères et sœurs, tu vois, il faut être battre tu dois connaître le temps. C'est ça très important. Que cela est très important. Vous connaissez les choses, les gens qu'on appelle? Ah, qu appelle les oiseaux qu'on appelle hirondelles. Ils n'ont pas des yeux, ils n'ont pas des yeux, mais pendant qu'ils marchent, ils sifflent, ils chantent, s'il a un retour dans ses oreilles, il va comprendre que le chemin, il, fait, il y a des dangers, il va dévier, Et alors qu'il est en train de siffler. Ce n'est pas tous les oiseaux qui entendent non, non, non, le cri de, de l'hirondelle. Que ce n'est pas tout le monde qui entend le cri de l'hirondelle. Tu dois être hirondelle pour entendre le son de l'hirondelle. Si tu n'es pas hirondelle, tu ne peux pas entendre nous le son de l'hirondelle. C'est très important. C'est là. Le langage de la C'est peut-être difficile pour le Mais vous devez apprendre la vie. Mais les personnes qui ont le Saint-Esprit en eux. Ils vont comprendre C'est que mon pasteur, pasteur Où m'emmène on on mon pasteur <rire> On vous emmène Pour nous et vous érité, Que nous puissions irriter l'horreur C'est pourquoi lorsque le pasteur Oye, amener, Celui qui est irondais, Il va commencer à se rejouir hum. a dit, a so Ta prédication rejoue mon pasteur J'étais une personne de ses erreurs Mais cela me tombe Mais toi tu ne dois pas te lever Pour commencer à te que sur le, le, la prédication du pasteur. C'est que tu es un Tu n'es pas un peu. C'est pour ça que tu as pas ce message. message. Entends le message. Yoka Écoute bien. qu'il dit au comment Si on arrive dans l'hiver. Ils ne supportent pas le flux. Ils fuient tous et ils vont se réfugier en Afrique. Ils vont rester là-bas. Pour accoucher euh, Ils vont accoucher là-bas. Pourquoi Pour protéger. Pour Pour se protéger. Pendant que nous arrivons en ce moment Ils savent le froid en en il le il Ils ont conscience que les hein. reviendront ils vont revenir Et c'est oui. cette chose fourn, Et c'est cet animal Mais manière, Il a sa, manière. sa manière Il danger Connaître le danger favorable Et le moment favorable que je vive en Europe ce moment en Afrique Que ce moment ça en Afrique si l'oiseau enfante ici, ces enfants ne vont pas résister. Il faut Il faut le, le, monde. Monde. le peuple de Dieu nous nous Nous devons connaître quel temps Il nous fait temps fait. nous Nous connaissons quel temps que apprenons à chercher le refuge au peuple. apprenons à chercher le refuge au n'anzam. Dans la présence de Dieu, ce que nous pouvons obtenir, c'est l'unité. Mais l'unité. très important. C'est ça qui est important. Oui. Les chambres. Les chambres. Je t'en supplie au nom de Jésus Dieu de tout On nous ose à la brique on ne peut pas porter la brique tu peux être le prix qui va supporter l'autre prix pour que tu sois dessus Supporte-moi tel que je suis. C'est mon choix que tu sois mon frère et soeur C'est lui qui m'a appelé toi et moi C'est pourquoi supporte-moi Malgré que j'ai un caractère un peu compliqué Si tu me laisses Tu m'emmènes en enfer Supporte-moi supporte -moi. moi aussi je vais te supporter Afin que nous puissions nous nous pensons nous fermons les yeux